Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une recette de choucroute aux pommes. C'est vraiment super bon et euh, vous allez voir, en tout cas, c'est une recette qu'on s'est inspiré du livre Fermented Vegetables. Ce livre-là, c'est pour moi la bible des fermentations de légumes. Si vous vous intéressez à ça, vous allez trouver plein de choses à l'intérieur. Les auteurs sont vraiment excellents et puis euh, vraiment à lire. Donc, euh, ce qu'on a besoin, c'est pommes. Enfin, <rire> qu'est-ce que je raconte <rire> chou, <rire> une pomme, un oignon, vous pourrez ajouter des épices, on a besoin de sel et euh, couteau, mandoline au besoin et un contenant, je vous parlerai du contenant tout à l'heure donc première étape on va couper le chou finement c'est vraiment le fun quand c'est vraiment fin du chou euh, mais vous pouvez le faire grossier aussi mais vous allez voir d'expérience en tout cas je vous le conseille le plus finement possible Les, les proportions de, de tout ça vont être partagées sur le site web mais je vous le dis quand même directement, ici 850 grammes de choux 140 g de pommes et vous voyez une pomme, on se casse pas la tête 1 hein. huitième d'oignon <rire> vous n'êtes pas obligé de trouver 1 huitième d'oignon un, un petit oignon ou un, une moitié de petit oignon sera vraiment vraiment parfait, je ne sais pas si vous avez remarqué il était vraiment minuscule cet oignon normalement une cuillère à thé de fenouil à l'intérieur et une cuillerée à soupe de sel non voilà donc je prends une cuillère à soupe de euh, gros sel mais sel fin ça marche mieux mais sur ce coup là j'avais juste du gros sel l'idée là vous massez euh, et vous les faire dégorger vos légumes et les fruits aussi qui sont présents à l'intérieur euh, encore une fois je vous donne pas un cours sur les lactos. allez voir notre site internet Ok, maintenant qu'on a bien mélangé notre sucroute euh, et en fait, pour être honnête avec vous, moi je mélange bien jusqu'à temps que j'entende plus le sel et ensuite je laisse reposer tout simplement pendant 10-15 minutes, ça permet d'agir, en fait ça va dégorger tout seul, il n'y a pas besoin de faire vraiment de gros efforts. Et le truc pour savoir quand c'est prêt à être mis en pot, c'est de prendre une bonne poignée, pas trop grosse, et de presser. Si ça coule comme ce que vous voyez, c'est prêt à être mis en pot. Donc, Là, on va faire la mise en peau, tout simplement, Hop. en essayant de ne pas en mettre partout. Vous pouvez tasser dans votre peau hein, au fur et à mesure, mais moi j'aime ça forcer fort, donc souvent je le fais à la fin, mais si vous n'avez pas envie de forcer, allez-y au fur et à mesure. Un pilon comme j'ai à côté de moi, c'est vraiment bien pratique. S'il n'y a pas assez d'eau, c'est pas vraiment un problème. Il y a toujours le liquide qui, qui déorge. Donc là on rajoute un poids. Ce poids là il est plus fait pour l'embouchure mais ça devrait très bien fonctionner quand même avec ce qu'on est en train de faire. Ce qui est le fun avec ces, ces bocaux là, c'est qu'on peut mettre la main à l'intérieur sur une large ouverture. C'est vraiment toujours très très pratique. Enfin c'est même pas une large ouverture, c'est une très large ouverture. À ne pas confondre avec les ouvertures larges des, des maçons. Ce qu'on aurait pu faire aussi dans ces cas-là, ce qui aurait été peut-être idéal vraiment dans notre cas, c'est de, de rajouter euh, une feuille de chou sur le dessus. Quand on manque de, de liquide comme, comme ce qu'on a présentement, on peut rajouter un petit peu d'eau, idéalement avec un petit peu de sel, euh, en fait une saumure à 2-3%, parce que déjà on a fait, déjà salé notre, euh, nos légumes. Donc on va rajouter, je rajoute un petit peu d'eau à l'intérieur, histoire de couvrir juste mes légumes. Ensuite, on couvre, oh, je vais faire l'inverse, je rajoute mon barboteur et c'est parti. Une choucroute, sincèrement, au bout de 5 jours c'est déjà très bon. Ça mérite hein, d'être fermenté un peu plus longtemps dans certains cas, mais euh, si vous êtes pressé, au bout d'une semaine, ouvrez-la, mangez-la, c'est vraiment délicieux. Vraiment, cette recette-là, c'est super bon, profitez-en, partagez ça avec vos amis et surtout, bon appétit, bonne fermentation.